Ok, c'est bon, je pense que la vidéo fonctionne. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes malheureusement tombé dans le monde du bas. Vous n'êtes pas les premiers, mais pour être franc avec vous, je pense que vous allez mourir. Je suis un scientifique venu étudier avec deux de mes collègues sur une espèce dans ce nouveau monde. Mais euh, suite à euh, une attaque venue du, de ce monstre, que j'espère vous n'aurez pas rencontré, même si j'ai de fortes doutes, euh, le gouvernement euh, a décidé de... fermer le portail. Et de nous condamner. Elle est déjà là. Mais pourtant, je... pourtant il me semblait que j'étais dans une zone sécurisée. Bon, je dois vite transférer euh, les, les données qui me restent sur, euh, sur ce fichier et, et j'espère qu'elle pourra servir à quelqu'un. Euh, vite, vite Tout le monde sait qu'il existe des organismes qui font à peu près notre taille et que l'on peut observer sans avoir à plisser des yeux. On pense notamment aux autres mammifères, aux oiseaux ou à certains insectes. Tout le monde sait aussi qu'il existe des organismes si petits qu'il faut un microscope pour pouvoir les apercevoir, comme les bactéries, par exemple. Les premiers sont généralement composés de plusieurs cellules et les seconds d'une seule. Mais tous ont comme point commun de rester tout au long, long de leur vie unis ou pluricellulaires, c'est-à-dire composés d'une ou plusieurs cellules. Or, ce n'est pas le cas de l'espèce dont on va parler. Cette espèce, c'est Dictostelium discoidum. À première vue, ce n'est pas un organisme qui paie de mine. On dirait juste une cellule informe en train de ramper sur le sol. Cette forme très particulière et cette façon très spéciale de se déplacer lui valent de faire partie des amibes. Ce terme désigne les organismes unicellulaires qui se déplacent de façon amiboïde, c'est-à-dire grâce à des extensions de leur corps qu'on appelle pseudopodes, ou faux pieds. Les pseudopodes servent à se déplacer, mais également à se nourrir. Les amibes sont microscopiques. Mais non, ce ne sont pas des bactéries. Contrairement à elles, elles ont un noyau et les amibes sont beaucoup plus grandes. La plupart des amibes font partie des amibozoaires, groupe dont fait partie Dictyostelium discoidum. Amibozoaire signifie, en grec, animaux changeants. Et pourtant non, ce ne sont pas non plus des animaux. Les amibozoaires ont longtemps été placés dans le même groupe que les champignons, oui, c'est vrai, certaines ressemblent à des moisissures, comme le blob. Et pourtant, ce ne sont pas des champignons. L'amibe que nous allons étudier, je vous rappelle son petit nom, possède trois manières de se reproduire. La première, la plus basique, est la mitose. Une cellule se divise pour donner deux cellules. La deuxième est la reproduction sexuée. Elle peut avoir lieu lorsque deux amibes de type sexuel différent se rencontrent. La troisième, enfin, est celle qui nous intéresse ici. Il s'agit d'une reproduction asexuée, autrement dit dont le but est de coloniser un milieu. Et elle est très particulière. Tout commence lorsque les amibes mangent les dernières bactéries de leur milieu et se retrouvent sans plus rien à manger. Elles doivent alors impérativement trouver un nouveau milieu pour éviter de tout mourir de faim. L'une d'elles se met alors à produire une molécule appelée AMPC, soit adénosine monophosphate cyclique, un fort message chimique. Toutes les amibes que la molécule atteint vont être fortement attirées par la source de son émission et vont se rendre dans sa direction. Ces amibes attirées vont émettre à leur tour de l'AMPC afin d'élargir la zone d'appel. Progressivement, les dictostéliums vont ainsi s'assembler pour former une étrange structure. Cette structure est appelée une limace. C'est un organisme très particulier dont le corps est composé d'environ 100 000 dictostéliums qui vivent normalement indépendamment les unes des autres. On parle d'organisme colonial. Les amibes à l'intérieur de la limace perdent leur forme amiboïde et sont collées entre elles grâce à des molécules adhésives, les adhésives. Elles sont désormais capables de faire des mouvements cellulaires coordonnés, tout comme en font les cellules de notre corps. Ce n'est pas la seule ressemblance avec les organismes pluricellulaires. Certaines cellules ont de véritables rôles spécifiques, comme les cellules sentinelles qui jouent le rôle de système immunitaire au sein de la limace. Leur mode d'action est d'ailleurs le même que celui des macrophages célèbres humains. Elles gobent les intrus. La limace, ce qu'elle cherche, c'est la lumière. Ce qui correspond pour les amibes, qui vivent dans l'humus des bois, à la surface du sol. Le rôle de l'animace n'est pas d'aller le plus loin possible, mais le plus haut possible. Une fois qu'elle a atteint une hauteur optimale, l'animace va se transformer. Elle va prendre progressivement la forme d'un saurocarpe, l'organe de dissémination des spores chez Dictostelium discoidum. Les spores sont la forme que prennent les cellules lorsqu'elles doivent coloniser un milieu. Et les spores doivent être très solides afin de résister à tous les chocs rencontrés. Les amibes changées en spores créent ainsi une coque protectrice semi-imperméable composée en grande majorité de protéines, de polysaccharides et de cellulose. Ce dernier élément rendant ce manteau cellulaire extrêmement résistant. Les spores doivent être lâchés de très haut afin d'aller le plus loin possible. C'est pour cette raison que le sorocarpe est composé de deux parties. La tête, qui contient les spores, et la tige, qui maintient la tête en hauteur. Le problème, c'est que la tige, pour être la plus solide possible, contient elle aussi de la cellulose. La cellulose est un matériau qu'on trouve notamment chez les plantes, mais qui est tellement résistant qu'il tue les cellules qui le sécrètent. La dissémination des spores se fait donc au prix du sacrifice d'une partie de la colonie, celle des cellules qui composent la tige, qui va mourir pour que les autres animaux puissent survivre et coloniser un autre milieu. Bon, voilà les résultats de nos découvertes. J'aurais aimé continuer, mais bon, je pense qu'il y a un monstre qui va vite débarquer, donc je vais peut-être y aller bientôt. Ouais, je vais y aller. Ouais, ouais.